Salut El. Euh <coughs> reste assis 10 minutes, reste posé 10 minutes, c'est à peu près le temps que ça va me prendre pour, pour te laisser ce petit message. Alors en ce moment, je suis en, en, de, en deuxième année de fac, et ça se passe pas super bien, mais, mais en même temps ça va, ça pourrait être pire, même si bon... Je suis pas hyper studieux, je révise pas quatre heures tous les jours, en tout cas. En tout cas, je suis régulier, et ça, déjà, c'est, ça, déjà, c'est admirable, franchement. Parce que, vu de là où, là où je viens au niveau du travail scolaire, c'est, c'est déjà bien. Enfin, en fait, tu te réveilles et tu te rends compte que, que quand tu vas en cours, et que tu rends des devoirs, etc., as des putains de retours, quoi. T as des... t'as souvent des bonnes notes, les profs te font des, te mettre des appréciations qui sont très encourageantes. Donc, en fait, tu te rends compte un peu en ce moment de à quel point, quel point tu peux te gâcher par moment, à quel point tu peux ne, ne pas exploiter ce qui, ce qui t'appartient. Sinon, tu travailles un petit peu, parce que t'habites seul. Là, on est dans un 9 mètres carrés à Cadet. Enfin, tu dois t'en rappeler de tout ça. Tu fais des livraisons à vélo, tu fais des livraisons, et, et ça te fait kiffer. Quand tu dis ça aux gens, c'est marrant. Ce qui est marrant, c'est que c'est que la plupart des gens ils ont l'air. Ils ont l'air de t'admirer en mode waouh, ouais, c'est incroyable, t'es courageux, je sais pas quoi. C'est limite comme s'ils avaient une sorte de compassion. Comme si ton.. Je sais pas, comme si c'était trop dur ce que tu faisais ou quoi. Alors, alors que toi tu kiffes, du coup. Il y a un peu un décalage. Alors je vis tout seul. Je me. <coughs> Je me débrouille, j'ai mon argent, j'ai ma bouffe, tout ça. Et euh, les gens que je côtoie, bah, il y en a, il y en a très très peu qui sont qui sont dans ce modèle-là. Du coup, parfois, ça ça fait ça fait que je me sens un peu comme un adulte. Mais en vérité, euh, en vérité, je sais pas si c'est vraiment ça être un adulte. Peut-être que personne ne l'est à 100%. Et tout ça, c'est un idéal un peu de la société, mais. Peut-être qu'être un adulte c'est ça ouais. Depuis tout petit, tu es, es de nature un peu triste et pessimiste. Et, euh, et tu pensais jamais que ça arriverait, mais en fait aujourd'hui t'es plutôt.. T'es plutôt optimiste. C'est cool, tu prends les journées les unes après les autres et tu essaies de.. Tu de faire des.. de faire des choses. Quelles qu'elles soient. Et d'en être fier. Et ça, c'est important. Parce que personne t'a appris à être fier de toi. Peut-être que c'est assez naïf, mais, pour moi, d'ici 10 ou je sais plus combien, 20 ans, tu, voilà, quoi, ça sera bien. Je dis pas par là que auras un putain de métier, une putain de femme, une putain de maison, ce genre de truc. Ça, je, ça, j'en ai aucune idée, honnêtement. Mais en tout cas, je sais que tu, je sais que tu iras à peu près bien dans ta tête. bon bah c'est qu'on se c'est qu'on voit plus le temps passer à parler comme ça je vais te faire écouter un petit un petit morceau que j'ai écrit un petit texte que j'ai écrit <coughs> juste pour le pour le cliché de l'instant présent quoi <coughs> Je ressens le besoin d'écrire de nouveaux textes. J'ai du mal avec les anciens. Ils reflètent mes mots au passé. Symbolisent des routines à classer. Mais j'ai du mal à leur dire adieu. Si j'en ai toujours la chance, alors la vie va continuer. Je dois me séparer de cette mémoire, m'en rappeler vaguement le tracé. J'arrive au point j'en ai assez, plus qu'assez Je prends le tremplin par l'écriture, je suis lancé Pourquoi j'étais blasé, comme si j'avais tout vu Comme si je pouvais plus m'étonner Le temps dans 16 mesures, je vais m'effacer Me refaire, me surpasser Dans mon esprit c'est le sauna, je fais fondre ce qui est classé.